Bonjour, bonjour la famille, comme vous vous voyez. Ici, c'est le grand maître marabout, Batevi du Bénin. Le plus marabout puissant, reconnu partout en Afrique. Le monde entier le connaît. Juste pour vous montrer mes prestations de service. Et c'est quelles prestations? Le retour d'affection de l'être aimé. Je suis fort en retour d'infection. Vous qui en avez ce problème, parce que de nos jours maintenant, de nos jours maintenant, les femmes et les hommes ont eu ce genre de problème. Et moi, je suis ici pour vous montrer un peu comment les choses se passent en retour d'affection. Vous qui en avez ce problème, si tu as une femme, si tu es une femme, vous voyez cette petit génie. On appelle ça les statuettes. On appelle ça dans une langue les attentes Vous voyez ça. Avec ça, vous pouvez faire l'attachement. L'attachement de votre homme. Ça que vous voyez, c'est le génie femme, ça. Ça, c'est le génie homme. Avec ça, vous faites l'attachement plus ces fils-là. Plus ces fils blanches-là. En trois jours, votre mari sera là en trois jours. Si vous êtes un homme et vous commandez cet tach attachement en trois jours, votre femme sera là. Ça là, c'est fort, c'est ça là. Parce que je suis fort en retour d'affection, de l'être aimé. Vous regardez ces deux petits génies. Il y a des mots que vous dites dessus. Quand vous, quand vous commandez et on vous fait l'attachement, il y a des mots qu'on dit sur cet attachement. Votre feu, votre souhait. Votre vœu, votre souhait. Et lorsqu'on va commencer l'attachement ici, votre mari ou votre femme va commencer par ressentir certaines choses là-bas. Et automatiquement, si c'est des appels et vous ne faites plus, vous allez sentir que votre mari ou votre femme va commencer par vous, vous appeler. Et ce n'est pas fini. Le retour affectif de l'être aimé. Je suis très, très puissant dedans. Et je connais mon travail. Et je travaille avec de la rigueur. Quand tu me contactes et tu as un problème, je sais que ton problème sera résolu. Ça, c'est forcé, ça là. Parce que le retour affectif de l'être aimé. Ce n'est pas n'importe qui qui réussit cette problème. Et aussi, il faut éviter les faux marabouts. Il faut éviter les faux marabouts. Parce que il y a d'autres qui sont là pour bouffer l'argent des gens. Mais moi, non. J'ai encore mon diplôme. Mon diplôme de spécialité, j'ai fait 35 ans d'années d'expérience. De si vous voulez, contactez-moi avec le problème et je vais vous résoudre. Et aussi. Et aussi, vous voyez, je suis fort là-dedans. Je suis fort là-dedans. Je suis fort là-dedans. En retour d'affection. Je suis fort là-dedans. Contactez-moi. Vous aurez la satisfaction. Votre mari, votre femme ou votre ex sera là pour toujours. Et je vais vous montrer aussi mon diplôme. Et vous saurez au moins, vous allez gagner la confiance avec moi. Merci.